Quand on dit Deutsch, on dit amour. C'est très sociable, c'est très amusant. Très folklorique, faire connaissance à beaucoup de gens, à beaucoup de cultures, profiter des activités. L'environnement international, les activités qui sont proposées, le milieu étudiant, l'échange culturel. Et c'est très enrichissant, c'est très international, c'est enrichissant. Il y a un certain brassage multiculturel qui est là, qui est très important. La Deutsch, c'est quoi la Deutsch je peux faire du sport, il y a beaucoup de programmes culturels, il y a des groupes de conversation, on peut rencontrer beaucoup de gens de cultures différentes, donc c'est formidable et c'est très très joli ici. Des jeunes très sympas qui, qui organisent beaucoup de choses pour nous, les petits-déjeuners, les fêtes. La fondation d'œufs, c'était ma famille pour la dernière année. Je m'enrichis euh, humainement et culturellement au niveau des autres. Euh, les gens ici, bien sûr, sont très internationaux, euh, mais aussi euh, très amiables, ami ami multicouleurs, multiculturels. Euh, ici, on voit tout le euh, monde, tous les pays représentés euh, à la DEF, pas comme les autres. Tous les moments ici, et j'en suis sûre que ça restera des moments inoubliables. Pour résumer, vivre ici, c'est vraiment génial.